Salut, amis bluesmen, plan harmonica blues numéro 1. Pour ce premier plan, je choisis un plan de Chicago Blues. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol. Et ce plan passe très bien sur les quatre premières mesures d'un blues traditionnel. Je te fais une démonstration et ensuite, je t'expliquerai comment toi aussi, tu peux jouer ce plan sur ton harmonica en si bémol.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 Alors, comment on joue ce plan En fait, ce plan commence en anacrose. Donc, l'anacrose, ce sont les trois premières notes que tu joues avant le début du morceau. Donc, soit les instrumentistes qui t'accompagnent font une introduction et juste avant de commencer le morceau, eh bien, tu joues déjà cette anacrose. Soit, comme je l'ai fait pour la démonstration, un musicien fait le 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4, et pendant son décompte, tu commences déjà à jouer. Okay C'est comme si tu, tu commençais à jouer avant le lever de rideau. Okay on commence à jouer après le troisième temps, sur le « et » du troisième temps. Donc, ça fait 1, 2, 3, et on démarre. Il okay ne faut pas oublier de jouer ternaire. Ce sont des croches ternaires ici, comme souvent en blues. 1, 2, 3. Donc, si on analyse ce plan, on a trois fois la même phrase et une phrase de conclusion. Voilà. Donc, il suffit d'enchaîner cette phrase trois fois. À chaque fois, tu commences sur le « et » du troisième temps. Un, deux, trois. Deux, trois. Deux, trois. Donc là, j'ai courté la... Une noire pointée à chaque fois pour pouvoir compter et reprendre la phrase. Donc, toi, évidemment, tu peux jouer la noire pointée comme une vraie noire pointée. La phrase de fin commence sur le troisième temps. Donc, on a deux croches au troisième temps, deux croches au quatrième et une blanche pointée pour finir. Un, deux. Alors, quels effets tu peux jouer sur ce plan un vibrato sur les noirs pointés et puis euh, un dim bend sur le 4 aspiré, par exemple, suivi d'un vibrato. Donc, le vibrato déjà sur les noirs pointés. 1, 2, 3. Voilà, petit vibrato de gorge. 1, 2, 3. Alors, on joue maintenant un deep bend sur le 4 aspiré à la fin du plan. 1, 2. Et on peut ajouter un vibrato sur le 4 aspiré après le deep bend. 1, 2. Je viens de publier sur le site armodiatojazz.com un article où j'analyse plus précisément le plan harmonica blues que nous venons de découvrir. Dans cet article, tu as même la possibilité de télécharger la partition, la tablature, une démonstration et une piste d'accompagnement pour pouvoir rejouer le plan accompagné par de vrais musiciens. Si tu as aimé ce plan harmonica blues, clique sur le pouce en l'air, Aimez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve lundi prochain, lundi matin, pour un nouveau plan Harmonica Blues. Bonne musique